salut à tous je suis joseph bienvenue sur ce quatrième numéro consacré à la présentation des personnalités les plus riches de la planète aujourd'hui je vais vous donner le classement des 10 femmes les plus riches au monde bien avant de commencer cette vidéo je demande à toutes les personnes qui me découvrent pour la première fois à travers cette vidéo de bien vouloir s'abonner, de liker, de commenter et de partager par la suite, bien sûr. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous donner les noms et les fortunes des femmes les plus riches de la planète. À la première place, nous retrouvons Françoise Betancourt-Meyers de L'Oréal. Sa fortune est estimée à 93,4 milliards de dollars. À la deuxième place, nous avons Alice Walton de Walmart. Sa fortune est estimée à 68,2 milliards de dollars. À la troisième place... Nous retrouvons l'ex-femme de Jeff Bezos, Mackenzie Scott, de Amazon. Sa fortune est estimée en 2021 à 59,8 milliards de dollars. À la quatrième place, nous avons Julia Koch et sa famille. Sa fortune en 2021 est estimée à 53,1 milliards de dollars. À la cinquième place, nous avons Myriam Adelson. Elle a hérité de la fortune de son mari décédé en 2021. Aujourd'hui, elle est la cinquième femme la plus riche du monde avec une valeur nette estimé à 29,6 milliards de dollars. À la sixième place, nous retrouvons Jacqueline Mars de Mars Incorporated, une entreprise agroalimentaire américaine. Sa fortune est estimée à 31,3 milliards de dollars. À la septième place, nous retrouvons une Chinoise, Yang. William, elle est la fille unique de Yang Gokyang, le fondateur du conglomérat Country Garden. Cette dernière détient près de 70% des actions boursières de ce conglomérat. Sa fortune est estimée à plus de 25 milliards de dollars. À la huitième place, nous avons Suzanne Clacken, héritière de BMW. Sa fortune est estimée à 29,6 milliards de dollars. À la neuvième place, nous retrouvons Georgina rena une femme d'affaires. Et milliardaire australienne, elle est héritée de l'empire minier en prospecting Sa fortune est estimée à près de 22,4 milliards de dollars. Et à la dixième place, nous avons Iris Fontbona, une chilienne de l'entreprise minière. Antofagasta PLC, dont elle a hérité en 2005 après le décès de son mari Antroniko Lukzic. Sa fortune est estimée à près de 19,7 milliards de dollars. C'est tout pour cette vidéo consacrée à la présentation des 10 femmes les plus riches de la planète. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu vers le haut, à laisser un commentaire, à partager, mais le plus important, à t'abonner. Sur ce, on se dit à la prochaine. Peace.